Donc, euh, ben, bonjour tout le monde, je m'appelle Médéric, euh, je suis collaborateur, est-ce que, est que tu m'entends bien, Danny? Oui, tu m'entends très bien, euh, moi je t'entends bien. Ok, donc, euh, Danny et moi, là, nous sommes collaborateurs au PC de l'Univers social, donc euh, aujourd'hui, ce soir, on va vous parler, en fait, là, de CLAP, qui est un logiciel de questionnaire interactif. Médéric va vous, euh, va vous transmettre un lien dans la, dans la zone de clavardage, et moi, de mon côté, je vais partager mon écran. Et en fait, euh, nous allons vous demander, euh, en guise d'introduction à vos claps, de situer euh, d'où vous êtes au Québec. Et là, il n'y a pas de raison, puisque même euh, le Nunavik est représenté. Alors, dans la, la, la petite médaille ici. Donc, j'espère que vous voyez mon écran tout le monde. Oui, c'est bon. Excellent. Alors, euh, ben voilà, il y a du monde de Montréal. Ça, euh, on s'en doutait. Pour les autres, euh, votre région euh, d'origine ou d'adoption, c'est comme vous voulez, vous pouvez l'identifier sur la carte. Le but étant simplement de vous initier à une première fonction de WCLAP. Euh, voilà, liste d'introduction. Aussi, en attendant, je vais bouger un petit peu. Je vais euh, mettre dans la zone de clavardage aussi euh, le lien. Ah, c'est beau, Médéric. je vois que tu l'as fait. Merci beaucoup. Un ninja. Alors, Médric, je pense qu'on peut y aller. Donc, je crois que... Est-ce que c'est bon, tout le monde? Tout le monde, vous avez mis votre petite pointe sur la carte. Alors, on va remettre le lien dans la zone de clavardage. Donc, vous n'avez qu'à ouvrir ce lien. Et vous allez avoir déjà la plateforme Outlap qui va apparaître. C'est une question qu'on a faite, qu'on a fabriquée, qui, euh, qui est une, la sorte, en fait, pourrait la, dire la, la, la forme de question, c'est euh, si on veut l'épingler sur une image. Et nous, on a mis une carte. Alors, voilà. Alors, écoute, je regarde le nombre de participants, Médéric, et je regarde de petites pointes sur la carte du Québec, et je pense qu'on peut y aller, là, ça correspond. Alors, c'est parti, je te laisse la parole. Oui, ben merci, Dani. Euh, on m'entend bien? Oui, Ok, génial. Toujours, toujours vérifier euh, au début de la présentation, ils n'ont pas rendu au milieu. Alors, euh, donc, ce soir, Dani et moi, là, le plaisir de vous parler de WooClap, qui est un logiciel euh, de questionnaire interactif. Donc, euh, ce qui est fun avec en fait, WooClap, comme vous pouvez le voir, c'est que euh, l'interactivité est quand même là, assez intuitive, mais on va explorer ça un peu ensemble. Donc, première chose à mentionner, euh, bien évidemment, WooClap nécessite un compte euh, pour l'utiliser en tant qu'enseignant, en tant que créateur. De questionnaire de contenu. Euh, la bonne nouvelle, en fait, c'est que vous, en tant qu'enseignant, enseignante ou employé là, de centre de service, euh, vous avez accès à la version complète de BookLab et ça gratuitement. Donc, une version d'essai pour le grand public, celle-là est quand même doute, limitée, mais euh, avec la version là, euh, avec votre compte enseignant, vous avez vous accès à la complète. Donc, pour accéder à cette version-là, c'est pas bien compliqué. On a mis le formulaire là euh, qui fait un peu le guide pas à pas. Mais concrètement, lorsque vous vous inscrivez, vous indiquez que vous êtes enseignant, vous euh, utilisez votre courriel euh, professionnel là, de centre de service ou euh, d'école. Euh, puis normalement, là, après avoir précisé votre établissement et tout ça, vous avez un accès complet qui vous est accordé. Il peut y arriver parfois que qu'AUCLAP ne euh, reconnaisse pas l'adresse. Euh, Peut-être que ce n'est pas enregistré dans leur base de, de données. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'ils ont quand même un service à la clientèle là, qui est assez euh, rapide. Euh, donc, Danny lui-même peut en témoigner. Là, euh, il y a eu des problèmes au moment de son inscription. Il a pu parler à quelqu'un via courriel assez rapidement en français, si je ne me trompe. Puis, euh, finalement, ils lui ont débloqué son compte. Donc, même si vous rencontrez une difficulté au moment de l'inscription, euh, ils ne reconnaissent, reconnaissent pas le courriel de votre centre de service, ben, ça peut valoir la peine de leur écrire. Mais écoutez, ça, c'est vraiment l'exception. Généralement, là, ça se passe numéro un. La plupart des gens là, qui ont fait l'inscription peuvent vous le confirmer. Donc, Outre cet avantage indéniable qu'a WooClap d'offrir les, les fonctions complètes aux enseignants là, du primaire et secondaire. Euh, en fait, euh, WooClap, c'est un peu le, le seul logiciel que nous, au récit de l'Université sociale, on nous présente en cours de webinaire d'ici la fin de l'année. Euh, la raison est simple. Euh, c'est, à notre sens, le logiciel quand même le plus complet. Il offre déjà des fonctionnalités professionnelles au corps enseignant et ce, sans frais, ce qui est déjà très bien. Euh, il offre une multitude de questions. Euh, donc, il y a vraiment, là, il y a très peu de limites dans les types de questions que vous pouvez faire. La prise en main est quand même assez facile. Euh, puis, euh, en fait, là, il est intéressant à utiliser aussi... Euh, pour aller solliciter différents éléments là, euh, du programme en univers social, il est quand même bien adapté. Donc, concrètement, euh, WCLAP, euh, c'est un outil quand même qui est assez polyvalent, je l'ai mentionné. Euh, on peut, ça permet de varier la difficulté des apprentissages des élèves. Donc, on peut autant faire des questions très factuelles, donc qui, quoi, où. On peut même aller dans du pourquoi avec WCLAP. Euh, il est interactif. Il permet d'utiliser des documents, toujours une force en univers social. Puis, euh, il est quand même assez amusant aussi pour les élèves, ce qui est non négligeable. Euh, D'un point de vue peut-être plus pratico-pratique, ce qui est plaisant avec OUCLAP, c'est bon, il est multiplateforme, 100% web. Donc, vos élèves utilisent leur cellulaire, un Chromebook, une tablette. Ça fonctionne tant qu'il y a un accès Internet. Euh, là, vous pouvez quand même avoir accès à une configuration somme toute fine. Euh, donc, euh, vraiment, là, modifier les paramètres de partage, les modes de jeu, etc., quand même avec détail. Euh, puis, en fait, pour l'élève, euh, on peut y accéder sans compte. Donc, pas besoin de se créer de compte pour accéder à vos classes pendant tant que participant. Comme vous avez pu le constater, des fois, vous demander un alias vous rentrez, puis voilà. Pas besoin de mot de passe à se rappeler ou quoi que ce soit. Euh, finalement, ben, c'est une possibilité aussi de faire l'enseignement l'enseignement asynchrone euh, avec le logiciel. Euh, club j'ai mentionné euh, un type de questions variées. Vous en avez là un aperçu à l'écran. Euh, je ne m'attarderai pas là, sur chacun des types. On aura l'occasion d'en parler ensemble. Mais sachez que euh, nous, au on a quand même euh, ciblé pour ce soir là, des euh, questions qui nous semblaient pertinentes dans le cadre de l'univers social. Euh, il y en a plein d'autres que vous allez, si vous euh, décidez d'adopter l'outil, vous allez pouvoir explorer. Mais c'est vraiment le seul qu'on a subi qui nous semblait le plus euh, intéressant pour la présentation ce soir. Euh, ce qui est le fun également, avant de, de, de, de passer la parole à Dani, c'est que WCAP est quand même en développement actif. Donc, euh, en fait, euh, comme vous pouvez voir à l'écran, ils viennent d'intégrer une notion de tableau blanc interactif. C'est encore en bêta, mais c'est développé, c'est quand même fonctionnel. Ils ont ajouté aussi maintenant les gens d'une image. Donc, c'est le fun d'apprendre à utiliser cet outil-là parce qu'il continue à s'enrichir aussi. Donc, ce que vous gagnez bien, à, à l'utiliser, avec un peu de chance, il va y avoir un, un nouvel outil qui va permettre d'intensifier son utilisation dans ce court en moyen terme. Donc voilà, euh, bien, je passerai un peu la parole à Dany euh, qui, euh, en fait, euh, via Hyperlien qui vous a fourni, euh, va euh, présenter un peu les fonctionnalités et les questions spécifiques. Merci beaucoup, Médéric. Euh, ben, bonjour, euh, bienvenue à toutes. Euh, donc, mon nom est Dany Logo, du Ristus. Euh, Peut-être qu'on oublie de le dire, le restitus en fait relève du ministère de l'Éducation, puis un peu le mandat de notre, de notre organisme. C'est oui, ce soir, on remplit euh, un volet formation de notre mandat, mais surtout euh, de mettre en place des activités d'apprentissage en univers social. Euh, et la particularité, c'est de joindre à ça une partie numérique, c'est-à-dire une application numérique à, à ces activités d'apprentissage-là. Puis vous comprendrez que ce soir, c'est le tour des questionnaires interactifs en univers social. Euh, ben voilà, avant, de, de vous, avant de vous montrer quelques questions, on veut juste vous expliquer un peu la philosophie de la, du webinaire de ce soir. Euh, on s'est dit plutôt que de vous garder passif, de juste regarder les types de questions, on a décidé de vous faire répondre aux questions qu'on a élaborées. Et C'est des questions en univers social. Elles sont en lien avec euh, euh, des intentions d'apprentissage propres à la discipline de l'univers social. Donc euh, évidemment, les compétences disciplinaires, euh, quelques opérations intellectuelles euh, situées sur une carte, euh, une technique ou deux, et en plus, on a une question, mais on va peut-être passer rapidement sur la rétroaction qu'on peut utiliser euh, ou, ou que peut être utile. Alors euh, vous avez répondu à une première question, une forme de question donc euh, qui est euh, située sur une image. Euh, et nous allons passer immédiatement à la deuxième question. Avant de poursuivre, enfin, poursu j'allais oublier. Vous voyez mon écran qui est divisé en deux. De ce côté-ci à gauche, c'est la partie enseignant. La partie à droite ici, c'est une navigation ouverte en navigation privée et je, cet écran-là sert à jouer le rôle de l'élève. Donc, tout comme vous, je vais répondre à la question à droite et ça va apparaître euh, sur l'écran du prof ici à gauche. Alors, si vous le voulez bien, c'est parti. Alors, euh, c'est un classique. Dans beaucoup d'applications du questionnaire interactif, on a le nuage de mots. Pour ceux et celles qui connaissent l'application Menti, euh, vous avez aussi le nuage de mots et il y a d'autres aussi applications de ce type-là qui font ce genre de questions-là. Donc, on rassemble les questions ensemble et moi, ben, je vais vous poser une question. C'est qu'est-ce que la démocratie? Et bien, c'est parti, tout le monde. Là. Vous faites déjà écrire votre réponse euh, ici. Si vous avez ouvert votre lien, vous clap, bien évidemment, en tant qu'élève. Donc, vous faites écrire votre réponse euh, ici. Donc, moi, je vais en écrire une. Donc, et je vais valider. Et comme fait voir, régime politique, parole au peuple. Et là, par exemple, je peux rajouter peuple. Si plein de monde rajoute peuple, ben, vous le savez. Euh, L'occurrence, en fait, d'un mot fait que dans le nuage de mots, euh, le mot apparaît de plus en plus, euh, de façon proéminente, si on veut. Et donc, euh, nous, on l'aime bien, en fait, ce, cette, cette fonction-là. Parce que, ben, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? À quoi ça sert? Quelles sont les finalités du, euh, du nuage de mots? Ben, on peut faire une tempête d'idées on peut réactiver les connaissances antérieures, on peut faire émerger les attributs essentiels, par exemple, euh, d'un concept, euh, les attributs essentiels, par exemple, d'une société, d'une époque, euh, d'un événement historique, etc., ou d'un territoire, encore. Donc, euh, voilà. Et, euh, puis comme vous pouvez voir à l'écran, là, ça fonctionne super bien. Euh, le visuel est quand même euh, très clair. Et je vous invite ici à porter un regard sur euh, des façons un petit peu différentes. Hein. C'est un peu ce que Médéric disait tout à l'heure au clap et que tu as quand même assez innovateur. Voyez-vous, les, les réponses, on peut les faire apparaître sous forme de liste, comme ça. Donc, on voit, par exemple, de façon plus détaillée, euh, la répétition des mots, des réponses. Et ici, sous forme de grille de résultats, sous forme de, si on veut, un peu post-it ou le modèle Padlet, pour ceux qui connaissent Padlet. On voit, par exemple, des, euh, des, euh, des étiquettes, si on veut. Donc ça, c'était un peu la, la toute première, euh, ben la deuxième, si on veut, forme de question que WooClap propose, donc le nuage de mots à ce moment-là. Euh, sachez, une petite fonction ici, c'est que dans les paramètres, vous pouvez activer le message. Euh, et là, par exemple, je pourrais avoir un élève qui réagit ou qui envoie un message euh, voilà, maintenant on, pourrait que, on pourrait penser à quelqu'un de cynique qui, qui dit, euh, ben voilà, la démocratie n'est qu'illusion. Et là, peut-être, vous avez vu qu'il y a un message qui est apparu ici dans l'écran du prof, ici, en bas, le message. Donc, on voit, je n'ai aucune bonne réponse, c'est trop facile, c'est vrai. Et moi, je viens de voir, on voit apparaître ici euh, l'énoncé que j'ai euh, déposé, en fait, dans la section message. Donc, euh, je reviens, en fait, à ma question. Moi. Ici, qu'est-ce que la démocratie? Voilà, c'était la, euh, la deuxième façon, deuxième forme de question pour vous claire. La troisième question que je trouve aussi euh, bien intéressante, euh, c'est la question euh, entourant... Euh, euh, le classement. Donc, c'est un type de question que vous, euh, que vous avez vu, évidemment, dans la mosaïque, dans la présentation. Euh, nous, on le sait, euh, c'est une fonction de WootLab qui peut nous intéresser à l'univers social. Par exemple, nous, on, ce qu'on veut, c'est de euh, situer dans le temps, euh, de mettre en ordre chronologique, euh, de classer en ordre d'importance ou de classer des étapes, par exemple. Donc, euh, des étapes, par exemple, euh, Bien, en fait, d'un événement qui est arrivé ou d'un phénomène social, d'une réalité sociale. Par exemple, si on parle de, du phénomène de l'industrialisation, on pourrait euh, mettre ensemble, étape par étape, euh, les causes, si on veut, ou euh, les éléments qui ont permis l'émergence de l'industrialisation. Donc, euh, l'invention de la machine à vapeur, euh, les capitaux disponibles, la main d'œuvre disponible, etc., etc., donc ça, c'est une façon de faire. Ici, je vous pose une question euh, plus précise en lien avec la Société du Bas Canada euh, vers 1820, où, euh, ben moi, je vous demande de mettre en ordre chronologique euh, les différents changements qui sont survenus dans le Bas Canada. Donc, euh, euh, du plus ancien au plus récent. Donc, euh, par exemple, moi, je vais jouer le jeu. Je vais faire ça comme ça. Je vais mettre ça quand même un petit peu. Euh... Euh, un petit peu au hasard, <rire> Tiens, quand même, euh, et je vais valider ma réponse. Et je ferai partie, par exemple, des trois personnes qui ont décidé d'utiliser, de faire, de placer les événements, les changements dans cet ordre-là ici. Vous le voyez à l'écran. Est-ce que tout le monde a répondu? Est-ce que tout le monde a pu répondre à la question? Ça va, je sais qu'on est peu nombreux, fait que là, je vois cinq personnes qui ont répondu, alors je me dis que très bonne. Merci beaucoup, Jasmine. Alors, regardez pour vos euh, claps, ce qui est intéressant, c'est que vous avez réponse correcte ici. Alors, lorsque vous êtes en mode vote, vous pouvez envoyer à tous les élèves les résultats, la correction en direct, euh, euh, en fait, de l'exercice. Et donc, vous pouvez voir ici que j'ai des crochets partout, comme quoi, j'ai tout bon. Euh, Peut-être qu'il y en a les quelques personnes qui ne l'ont pas eu, vous allez avoir des ronds rouges avec des « X » blancs au milieu. Euh, et donc, ça montre, ça permet en fait de montrer tout de suite les bonnes réponses. Quelque chose qu'on trouve intéressant avec WICLAP, c'est aussi euh, l'insertion de documents. Alors, si je quitte rapidement, vous allez voir, je vais revenir, donc vous allez voir, là, ça, ça va disparaître votre vocab, ça va dire que ce n'est pas disponible. Et si, par exemple, je regarde ici, je vais chercher en tant qu'enseignant, je vais chercher à modifier cet événement-là ici. Mais vous voyez que j'ai écrit ma question et que j'ai pu insérer un document. Puis, je peux très bien le supprimer et le remplacer par un autre document aussi. Donc, c'est une image, ça peut être un texte, euh, ça peut être, euh, voilà, une photo, une carte qui permet de situer dans le contexte la question, de donner un indice pour la réponse ou encore de carrément donner la réponse. Donc ça, c'est une indication. Je trouve que c'est un, étant donné qu'en universitaire, on travaille beaucoup avec les documents, je trouve que c'est un plus dans ce cas-ci. Maintenant. Euh, la, prochaine, euh, la prochaine question, euh, c'est la capacité de partager une vidéo. Donc là, vous voyez les deux en même temps et probablement que vous allez voir votre vidéo euh, <rire> tout de suite euh, s'activer, euh, se diffuser. Alors ici, moi, je vais mettre sur pause. Donc, voyez-vous, le prof ici, la vidéo s'est mise sur pause. Par contre, vous ici, vous pouvez aussi l'arrêter continuer la diffusion de la vidéo. Donc, c'est une vidéo sur les Premières Nations, sur les peuples autochtones euh, au Québec. Et donc, vous avez, et j'espère que vous le voyez, vous avez une petite barrière ici, là, une espèce de petit crochet. Et peut-être, euh, je ne pense pas hein, si je l'agrandis. Ah oui, ici. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Le petit crochet qui est en bas ici. Et eh bien, ce petit crochet-là, c'est moi qui l'ai mis comme enseignant pour indiquer la fin de la vidéo. Donc, ça ne veut pas dire que l'élève ne peut pas aller au-delà du crochet, mais moi, mon indication, ça dit que tu n'as pas besoin d'aller plus que là. Donc, tu arrêtes à 1 minute 30, 1 minute 28 dans ces eaux-là. Alors, ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez prendre soit une vidéo, vous pouvez prendre soit une vidéo avec un lien YouTube ou encore, vous pouvez même télécharger une vidéo en format MP4 et la déposer dans votre, dans votre événement. Et vous avez pu voir que si vous euh, défaites, par exemple, la petite alternative textuelle en dessous, j'ai mis une petite intention d'écoute, par exemple. Donc, quelle est la nation qui occupait le territoire où se situe l'école avant l'arrivée des Européens, par exemple. Parce qu'on on fait le tour du Québec, puis on regarde euh, euh, quel territoire historique occupait certaines nations autochtones. Est-ce qu'il y a des questions rendues ici? Peut-être, euh, je ne vois pas tout dans le clavardage, mais euh, je n'ai pas si vous avez des questions. Je sais que je parle Merci. un peu vite. Mais... Juste pour mentionner aussi, vous pouvez en écrire dans le, le chat, je suis là pour ça. Merci Magali. Alors ça, c'est quand même pas rien. Je sais peut-être qu'il y en a des, des gens qui connaissent Ed Puzzle, euh, qui est aussi une façon de questionner une vidéo. Euh, mais ici, euh, si mettons, on ne veut pas se lancer dans un puzzle, on veut faire une économie d'application à, à investir, je pense que WooClap, c'est quand même un bon compromis ici, malgré certaines limitations. Maintenant, l'autre question, euh, ici, par exemple, c'est encore une fois, dans un autre contexte, de situer sur une image, donc de donner un point. Euh, sur une carte, ici. Alors, je vous pose la question, euh, à l'indépendance des 13 colonies, ça entraîne un exode des loyalistes. Je vous pose la question à tous ce soir, ici. Donc, euh, pointe sur l'image une région où vont s'établir les loyalistes. Alors, euh, à vous de jouer, si vous voyez la carte devant vous. Moi, je vais y aller, tiens, je vais cliquer euh, ici. Donc, voilà, si vous voyez, là, ça donne le résultat comme ceci sur ma carte. toujours important, là, contrairement à Dani. il faut toujours appuyer sur valider euh, pour assister Mais... que la réponse soit envoyée. En effet. <rire> en effet, merci. J'ai eu un petit moment de... un petit moment trop confortable, là. je sais pas trop ce qui s'est passé. Merci Médéric. Alors euh, oui, il faut valider, effectivement. Et là, vous voyez, par exemple, euh, euh, tous les points, en fait, euh, on peut voir euh, la connaissance géographique des gens. Écoutez, juste pour vous dire, en monde contemporain, moi, des fois, là, avant d'aborder un thème, je dis en monde contemporain, on va parler du FMI, puis mon cas, ça va être la Grèce. Fait que, mettons, je monte une carte de l'Europe, je dis, on va commencer avec quelque chose, c'est où la Grèce? Puis là, bien évidemment, ça donne des réponses hasardeuses des fois, mais ça peut donner de très bons résultats. Puis au moins, on a une base sur le b à bas de la situation, c'est au moins de situer géographiquement le pays concerné dans notre enseignement. Alors, euh, ben voilà tout le monde, je vais, l'avantage ici, donc on voit les résultats. Et je vais envoyer la réponse correcte, donc il y aura une correction qui va être faite sur votre carte, et donc j'avais, j'ai fait des carrés ici, qui montrent justement où euh, se situent les, euh, les bonnes zones, donc, vous le voyez ici, alors quand on fait une zone, quand on ajoute une zone, on clique sur le cercle ou le rectangle. On fait juste situer l'endroit de la bonne réponse sur le document et ça permet d'avoir une correction automatique. Donc, euh, je vois ça quand même intéressant euh, pour ça. Moi, je sais, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui le font en biologie. Euh, il y a des cours en biologie, par exemple, où on demande sur des parties du corps d'identifier, euh, par exemple, des muscles, des nerfs, des os, etc., etc. Des ondes du cerveau aussi. Prochaine question euh, qu'on aime, qu'on qu apprécie quand même moi et Médéric, puis qu'on trouve euh, pertinente en univers social, c'est celle de faire des associations. Donc euh, la question, la, la question d'association, ça permet de vérifier si les élèves sont en mesure de bien associer des attributs à des catégories ou encore à des images. Euh, de mettre en relation des faits, c'est-à-dire d'associer des faits à des descriptions ou des manifestations. Et ici, par exemple, j'ai des documents qui sont des manifestations euh, de la société québécoise au début du 20e siècle, qui est marquée beaucoup par l'apparition du phénomène de l'industrialisation, même qu'on va de plus, en plus, de plus en plus aller vers la deuxième phase de l'industrialisation. Et donc, euh, par exemple, euh, j'ai des documents ici que je peux agrandir en tant qu'élève. Donc, si je peux regarder, voir c'est quoi les éléments que j'ai. OK, chanson comique, jour de l'an, 35 scènes. Bon, ben, ça m'a l'air euh, à être de la culture de masse. Euh, ici, j'ai une image, je peux l'agrandir, voir, OK, j'ai un port, j'ai de la fumée qui sort des usines. Ça m'a l'air quand même d'un territoire industriel, alors euh, industrialisation. Ici, ben. Je pourrais me tromper puis mettre mouvement syndical et enfin, ici, consommation de masse. Toujours en engrandissant mes documents. Une fois que c'est terminé, je vais valider et vous allez recevoir euh, votre correction automatique ici, qui va apparaître à votre écran. Si je peux me permettre, Dani, euh, oui, aussi, Dani euh, par défaut, euh, activer le fait que les réponses rentrent en temps réel, ça peut être intéressant. Mais si, par exemple, vous voulez vous assurer que il y a des élèves qui ne peuvent pas juste attendre la bonne réponse. Vous pouvez, ça se désactive. Si la appuie sur le petit euh, personnage bleu, là, en dessous des réponses correctes, là, ça va être masqué. Donc, il y a une possibilité aussi là, de varier les utilisations à ce niveau-là. En effet. Merci, Médéric Et donc, euh, ici, par exemple, là, en temps réel, en tant qu'enseignant, ben, je vois qui a fait les associations les plus populaires. Là. Voyez-vous, puis on voit bien là, que l'industrialisation, ça a quand même été euh, maîtrisé. La culture de masse, c'est tu sais, cinq personnes, c'est quand même pas euh, c'est non négligeable, etc., etc. Donc, moi, je le trouve intéressant. Puis encore une fois, ça permet l'utilisation de documents de façon euh, efficace à mes yeux. Euh, vous le savez, hein, c'est quasiment le, le nœud de l'enseignement euh, en univers social, là, surtout pour ceux qui sont en histoire. Euh, euh, en histoire de 3 ou de 4, ben ben en fait dans toutes les matières universitaires, c'est vraiment l'utilisation du document qui est primordial. Euh, vous avez une fonction euh, probablement qui apparaît à votre écran qui est « Je suis perdu ». Donc ici. Alors vous pouvez l'activer. Donc vous avez le droit d'être perdu. Et euh, c'est une fonction complémentaire que vous a pas mis en place. Et donc, euh, par exemple, ça permet de l'enlever si on a compris, puis on peut dire, ben, je suis perdu, si tel est le cas. Et moi, ce que je peux faire, c'est que si je fais une mise à jour, je me dis, est-ce que tout le monde est correct? Parce que là, je semblais avoir 10 personnes de perdues. Oui, bien, parfait, on repasse à zéro et on continue aux questions. L'autre type de question ici, c'est de légender une image. Et donc, on a pris une carte d'époque et on vous propose, en fait, de marquer des attributs. Euh, des concepts associés à des zones de la Ville de Montréal. Euh, en fait, des attributs sur certaines zones, sur une vieille carte de la Ville de Montréal euh, au 19e siècle, où, par exemple, on vous demande d'identifier les usines, le transport et les quartiers aisés. Donc, ne faites pas écrire autre chose que ça. Vous devez écrire usine, transport ou quartier aisé. Donc, ici, à l'intérieur, par exemple, à chaque fois que vous cliquez sur une petite pastille sur le chiffre, vous allez écrire euh, une des trois, euh, un des trois choix possibles. Ici, par exemple, ça peut faire l'objet d'une révision, l'utiliser dans le cadre d'une révision, euh, consolider, en fait, euh, euh, les enseignements qui ont été faits euh, précédemment. Euh, ici, par exemple, je pourrais écrire... Euh... Je vais écrire « usine ». Ici, je vais faire un autre, je vais faire le suivant. Je vais faire, euh, par exemple, euh, tiens, je vais faire transport. Et ici, je vais faire quartier aisé. On pourrait penser que c'est le Golden Square Miles. Une fois que j'ai écrit les trois ici, je vais envoyer ma réponse. Donc voilà. Encore une fois, j'ai toujours ma petite fonction résultat Et je peux voir, par exemple, qui a écrit quoi, combien de personnes ont identifié, par exemple, ici. Euh, par exemple, ici, j'ai deux personnes qui ont mis les usines. Euh, deux en fait, quatre personnes qui ont mis les usines, une personne transport. Ici, j'ai quand même quatre personnes qui ont mis transport, quartier Aisé, fleuve Saint-Laurent. Donc euh, voilà, probablement pour quartier aisé, quelqu'un a pensé que c'était des bateaux de croisière ou euh, des yachts privés euh, sur le Saint-Laurent. Ça reste à voir. Et je vais envoyer les bonnes réponses pour une correction. Tant qu'à être ici, euh, j'attire votre attention, j'espère que vous voyez au bas de mon écran euh, une série de fonctions sont quand même euh, pas mal intéressantes, puis si vous voulez, on va faire le tour ensemble. Ici, j'ai des raccourcis qui me permettent de gagner du temps dans Oclap. Donc, des, des touches, souvent c'est contrôle, euh, espace, euh, escape, euh, flèche euh, gauche-droite, haut et bas. information à tout moment, je peux revenir ici. Je peux copier le lien et le redéposer dans la zone de clavardage, par exemple. c'est moi je suis dans la zone de clavardage. Et euh, ce que je peux faire ici, autre fonction, euh, j'ai en principe le nombre d'élèves, mais j'aurais dû le réinitialiser parce qu'on n'est pas 21 élèves, on est beaucoup moins nombreux ce soir. Donc, ce serait quelque chose que je devrais réinitialiser au complet pour l'événement et créer un autre groupe, et avoir okay. mes élèves à moi. Ensuite, j'ai le pourcentage de réponses correctes. Euh, ici, euh, je ne me trompe pas pour cette question-là. Ici, je peux quitter à tout moment pour revenir à ma liste d'événements. Je peux faire en grand écran, ici, ma question. Je peux revenir en plus petit écran, euh, en écran réduit, en écran réduit, pardon. Ici, par exemple, vous avez un pourcentage d'écriture. Si je fais ça, ben, regardez, vous voyez, l'écriture euh, est de plus en plus grosse. Et si je veux la faire disparaître, j'ai une petite fonction ici comme ça. Et enfin, j'ai un cadenas. Donc, du moment que j'active la correction des réponses, eh bien, la capacité de déposer des réponses, s'est verrouillée. Donc, en fait, cette fonction-là, elle est verrouillée. Ce n'est plus possible pour les participants de déposer, de participer, de faire, en fait, de rédiger leurs réponse tout simplement. Et enfin, je peux toujours revenir à mes messages. J'ai toujours aussi peu de messages. Voilà, je vois ça comme, une, comme un avantage. Je vais revenir à ma question. Voilà. Et euh, voilà, présentation, on va en parler un petit peu plus tard, en fait. Ce sera, euh, lorsque ce sera le temps de parler, euh, par exemple, des... Euh, des, euh, voilà, de la possibilité d'identifier, euh, euh, oui. par exemple, de jumeler des PowerPoints avec votre Outlap. Euh, ici, on l'aime bien, en fait, aussi, cette fonction-là, c'est euh, l'idée de caractériser un phénomène historique, cette, ce moyen, euh, en fait, cette forme de question-là, ça s'appelle les questions de brainstorm. Euh, c'est la capacité pour tous et chacun, en fait, de de pouvoir écrire euh, des réponses individuelles euh, selon euh, des attributs que vous allez par exemple développer. Ça peut être par exemple identifier des causes et les conséquences d'un événement comme vous avez à l'écran. Ça peut par exemple identifier différents aspects de société. Par exemple, on voit un document ou on voit un phénomène social et on demande par exemple de sortir euh, euh, ce qui est de l'ordre du culturel, ce qui est de l'ordre de l'économique, du politique, etc., etc. Donc, je pourrais très bien avoir ça euh, en haut dans mes colonnes, en haut des colonnes. Ici, par exemple, on parle du référendum de 1980 et on vous demande de déterminer des causes et des conséquences. Et selon la catégorie, vous allez devoir euh, l'identifier ici. Par exemple, cause, ben, on pourrait dire, euh, ben, je ne sais pas. Euh, C'est qu'on veut, à l'époque, il y avait l'idée de euh, souveraineté des nations, puis c'était dans l'air, donc euh, je vais envoyer ça. Et vous voyez que, par exemple, il y a souveraineté des nations. Euh, par exemple, le référendum de 1980 en tant que tel, euh, si je ne me trompe pas, mettons, je pourrais dire que euh, le camp, euh, par exemple, c'était le 20 mai 1980, quelqu'un a écrit 60% non, 40% oui. Euh, je pourrais écrire euh, euh, René Lévesque était pour le oui et que Pierre-Éliott Trudeau était pour le non. Et donc, je dépose mes, mes réponses comme ça. Et ensemble, on peut garnir le tableau euh, euh, voilà, de, de de toutes sortes de bonnes réponses en faisant un remis ménage grâce à cette question-là. Donc, conséquences, euh, voilà. Euh, Dani, je pense que quelqu'un s'est trompé dans ses causes et conséquences sur la <rire> causes. Je sais où tu veux m'amener. <rire> Alors oui, une des, euh, une, des, euh, une des fonctions, en fait, qu'on qu on aime bien, c'est qu'on peut faire ça en groupe, revoir ça... Euh, le tableau avec son groupe, et euh, par exemple, on peut mettre l'emphase sur une réponse plus qu'une autre. Tu sais, ah Quelqu'un m'a parlé de rapatriement de 1982, de la constitution de pierre Le Trudeau, est-ce que quelqu'un veut élaborer là-dessus, par exemple? Okay. Par contre, ici, quelqu'un m'a dit, ah oui, il y a des négociations constitutionnelles, à moins que ce soit des suites aux différentes, euh, à des échecs, euh, des différentes rondes de négociations constitutionnelles, ça peut être ça. Autrement, si c'est n'est pas ça, ce n'est pas nécessairement une bonne réponse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une étiquette et je vais la mettre dans la bonne catégorie à ce moment-là, parce qu'on pourrait penser que les négociations constitutionnelles au lendemain de l'échec référendaire de ben c'est plutôt une conséquence qu'une cause. Je pourrais aussi déployer mes réponses de cette façon-là. Nous, on aime bien de cette façon-là, peut-être un petit peu plus classique, avec à l'appui, L'ajout d'un document, si vous voulez. Donc on peut partir avec ça. Euh, discuter avec les élèves et par la suite, lancer la question. Et vous avez bien vu qu'il n'y a pas de correction euh, de questions ici, question de, -moi, correction de réponses, puisqu'il n'y a pas nécessairement de, de bonne ou de mauvaises réponses. C'est sujet d'interprétation et c'est la force, selon moi, de, de la fonction remis ménage Est-ce qu'il y a des questions pour euh, cette fonction-là? Où ça va? Euh, ben, rapidement, là, on ouais, peux demander si quelqu'un peut supprimer. Oui, très euh, oui. ben, euh, certainement, belle, euh, ouais. regarde ce que je peux faire, Magali. Je peux faire ça comme ça, je l'enlève. C'est fini. Donc, euh, c'est possible. Maintenant, pour euh, ce qui est de la dernière, euh, je vais rafraîchir. J'ai vu que deux personnes étaient perdues. Je n'arrive pas pour être perdu, hein, la solliciter cette fonction-là. Ça va démontrer euh, toute votre vitalité et votre présence d'esprit euh, ce soir. Maintenant, euh, je vais aller très rapidement. Ici, par exemple, vous avez une question qui s'appelle euh, en fait des degrés. Et euh, c'est la capacité en fait de, de porter un jugement, c'est-à-dire d'évaluer de 1 à 5 euh, bah, différents aspects. Ici, par exemple, on s'est servi d'aspects plus pédagogiques où, par exemple, les gens vont euh, noter euh, voilà, un ensemble, euh, ensemble d'aspects du travail euh, qui peut être de la difficulté, de la collaboration avec les collègues, le sujet, etc., etc. Et ça peut vous donner euh, votre moyenne ici. Et moi, du côté de l'enseignant, vous le voyez toujours, j'espère, à l'écran, on peut voir aussi la moyenne en général. Là. Alors voilà. ça pour nous, ça fait le tour des principales formes de questions que propose WooClap. Il y en a d'autres. On ne voulait pas faire un tour exhaustif, mais c'était juste pour vous montrer, euh, tant sur le plan visuel que de la pertinence, euh, ce que WooClap peut offrir. Donc, euh, Médéric, si tu veux bien, je te laisse la parole pour la suite. Bonjour. Euh, donc, euh, en fait, là, moi, euh, avec vous, là, je vais explorer un peu là, euh, comment fonctionne la création de questionnaires dans CLAP, euh, très brièvement. Donc, dans le fond, WooClap fonctionne un peu là, par ce qu'ils ce ce qu appellent des événements. Donc, lorsque votre compte est créé, euh, en tant qu'enseignant, vous devrez avoir à tomber là, sur l'interface telle que vous la voyez euh, à l'écran. Donc, c'est comme une bibliothèque d'événements. Ces événements-là, c'est là-dedans que vous allez créer vos questions. Donc, moi, vous voyez, là, ce qui est le fun quand même, c'est qu'après, on, on peut organiser. C'est comme moi, je l'utilise pour mes propres cours, pour mon propre enseignement. Donc, voyez-vous, j'ai des beaux claps de déjà là, euh, organiser dans, dans, des, euh, dans des fichiers, dans des tableaux, dans des fichiers. Donc, en fait, on, on va regarder ça, on va créer un événement. Donc, simplement cliquer ici. Euh, puis, en fait, là. Euh, en trois lieux, vous pouvez voir ici là, les trois euh, onglets. Euh, donc ces trois onglets-là, vote, message et au rythme du participant. Mais en fait, c'est un peu le, le type de euh, questionnaire que vous voulez créer. Donc, Dans le cas de vote, c'est exactement comme Daniel le fait, c'est pour les présentations en direct, utilisées avant-classe. Euh, donc euh, là-dessus, je crois que vous commencez à avoir une bonne idée. Euh, les messages, c'est simplement en fait euh, ce qui permet euh, de gérer là, euh, un peu la modération euh, du groupe. Donc, est-ce que je veux, par exemple, permettre des images dans euh, mes messages? Euh, est-ce que je veux les synchroniser avec, ou les exporter dans Excel? Des trucs du genre. Euh, et finalement, bien, il, y a le, il y a le rythme du participant qui permet, euh, en fait, d'accéder à des questions euh, en dehors d'une présentation en temps réel. Donc, un élève qui aurait, par exemple, l'hyperlien de partage. Avec au clap, euh, ben euh, ils pourraient s'y connecter. Puis bon, c'est ben, pas être pratique, par exemple, même pour des devoirs ou ben, pour vos euh, élèves un peu plus rapides qui se tournent les pouces parce qu'ils ont fini d'avance. Donc, voilà. Euh, Là-dedans, ben, il, euh, il y a deux éléments. On peut ajouter des questionnaires, euh, que ce soit, mettons, comme on a vu tantôt avec les cartes et tout ça, ou on peut même ajouter un fichier. Donc Vous voudriez que l'élève prenne connaissance d'un texte et qu'ensuite réponde au questionnaire, ben, vous pouvez déposer le texte euh, en fichier, là, que ce soit en PDF ou peu importe le, le format. Dans tous les cas, euh, que ce soit pour créer un questionnaire dans le, au rythme du participant ou créer un questionnaire dans la section vote, c'est un peu le même principe. Donc, vous commencez un peu avec ce qu'on appelle la slide de connexion, qui, en fait, là, qui affiche en fait là, les éléments de connexion là, euh, nécessaires à vos élèves, donc un code QR, un code d'événement, un hyperlien. Euh, mais sinon, pour le reste, vous ajoutez ce que vous voulez en fonction de la, de la, de la liste des activités. Donc, euh, voyez-vous, avec le, la barre des couleurs, je peux quand même me promener puis dire Bon, j'ajoute une vidéo, paf, pouf, mon vidéo est ajoutée. Euh, bon, puis ainsi de suite. Euh, voilà. Pour partager, ben, je peux aussi, un code de participants, je peux partager les permis que vous voyez ici. Et sinon, si je veux, par exemple, bon, euh, j'ai fait un, une super diapositive, une super euh, présentation. Super questionnaire, je voudrais le partager à Danny, par exemple, parce qu'on enseigne la même matière. Bien, il y a moyen pour lui, en fait, pour lui de l'exporter. Donc, il suffit simplement d'appuyer sur le partager ici. Là, vous allez avoir un code de l'événement. Et en fait, si je dis Bon, ben, je coche une copie de l'événement peut-être importée par un autre utilisateur, il me suffit de le cocher et à ce moment-là, euh, Dany, il aura simplement à entrer ce code euh, dans son propre Google et ça va l'exporter complètement. Je pourrais aussi euh, faire du travail en collaboration avec un collègue, simplement en envoyant un lien de partage avec son adresse email pourvu bien sûr qu'il ait lui-même un compte Google Un élément important quand même à mentionner, euh, en fait, c'est que je peux retourner. Donc là, vous avez l'événement que je viens de créer. Euh, sous les yeux. Euh, supposons que j'ai plusieurs classes. Euh, J'enseigne euh, le monde, monde contemporain à trois groupes différents. Euh, je veux utiliser ce boucle là dans chacun de ces groupes. Ben, en fait, il vaut mieux cloner l'événement, créer une copie pour chacun des groupes. Donc, euh, c'est tout simplement en appuyant sur les trois boutons au bout ici et cliquer sur dupliquer. Euh, pourquoi parce que, en fait, euh, si j'utilise exactement le même événement, le même questionnaire d'un groupe à l'autre, ben, quand un nouveau groupe va entrer dans le questionnaire, ben, il va avoir accès aux réponses du groupe précédent. Donc, on va avoir une carte qui est déjà remplie, on va avoir hein, bon, euh, on, idéalement, on veut éviter ça. Donc, euh, soit on crée des événements identiques pour chacun des groupes qui est allé donner en conséquence, ou alors euh, une autre option, c'est que vous euh, prenez votre événement vous allez dans « Paramètres » et vous réinitialisez l'événement, ce qui va tout effacer dedans. Donc, si vous par contre, vous aviez des, des, des éléments à corriger, c'est peut-être déconseillé, mais si c'est vraiment juste pour du formatif et que vous ne gardez pas de traces, on réinitialise chaque présentation. Euh, ça m'amène en fait à l'enjeu de la correction. Il est possible de corriger dans le clap, à mon sens, ce n'est peut-être pas le meilleur logiciel pour faire du, formatif, du sommatif, mais quand même. Euh, si par exemple je vais dans une ancienne formation, euh, je peux en fait, là, ici on voit là, la formation. Il me suffit en fait d'appuyer sur rapport et là, je vais avoir accès à l'ensemble des réponses qui ont été formulées. Euh, je peux aller voir qu'est-ce que les participants ont écrit, etc. Puis je peux l'exporter ensuite là, dans différents formats pour en garder une trace. Euh, finalement, euh, il y a un moyen quand même de bien paramétrer votre Google euh, par exemple, il existe un mode compétition. Par défaut, il est décoché. Ce que le mode compétition fait, c'est enregistre les scores des participants, ça les classe par catégorie, ça les classe par performance. Donc, pour vos groupes plus compétitifs, ça peut être le fun. Euh, vous pouvez dire que les participants ont des pseudonymes ou pas, euh, rendre des résultats visibles par défaut ou non, euh, désactiver, activer le chat. Le chat. Euh, ou même là, les jouer là, même dans l'apparence de votre euh, présentation. Donc, euh, ça fera un peu le tour là, pour ce qui est des, des, des, des éléments là, euh, de la poussine, de la mécanique interne là, de vos claps. Euh, je la parole à Dani qui va vous présenter l'intégration des PDF et des euh, diapositives. Oui, merci beaucoup, euh, Médéric. Euh, j'espère que, voilà, j'espère que vous voyez mon écran. En fait, je vais juste vous montrer peut-être euh, quelque chose qui peut peut-être vous intéresser, c'est l'idée selon laquelle vous pouvez prendre vos PowerPoint, en fait vos diaporamas et les intégrer à l'intérieur de Wootlap. Et le contraire est aussi possible, c'est-à-dire d'avoir euh, un Google Slide si vous utilisez euh, euh, Google Slide ou PowerPoint, là, mais c'est surtout avec Google Slide dans ce cas-ci, comment on peut prendre les questions au clap et les intégrer à l'intérieur d'un diaporama Google Slide. Alors, euh, ici, par exemple, j'ai une fonction, ça, ça, ça se nomme, en fait, ajouter une présentation. Donc, quand j'ajoute une présentation comme ça, il y a une petite fenêtre qui apparaît ici. Alors, les présentations, on le sait, ont grosso modo deux formes. Soit que j'utilise un logiciel de Microsoft. PowerPoint, ou encore, j'utilise Google Slides ici. Alors moi, pour les besoins de la cause, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un diaporama qui est, euh, voilà, dans mon ordinateur, ça s'intitule Histoire Booklap. Et là, vous voyez qu'en pourcentage, ça va quand même assez vite. C'est ici, là, une fois que c'est déposé à l'intérieur de votre plateforme Booklap, il y a un petit temps, il y a un petit délai de conversion. Donc, il euh, faut être un petit peu patient. Euh, puis euh, en général, ça fonctionne. Donc voilà, la présentation, elle est chargée, elle est convertie et vous avez ici le diaporama installé. Alors vous le voyez, je peux même le télécharger ou le supprimer. Euh, et ce que je peux faire, je, je, je sais que c'est mon diaporama ici. Donc voyez-vous, j'en avais un premier déjà qui était installé, territoire forestier. Là, j'ai l'histoire au clap. Et là, ce que je, là, où je veux, ce que je veux vous montrer dans Histoire clap c'est euh, insérer des questions. Alors, ce que je vais faire, je vais activer ici, et je ne sais pas si vous vous souvenez des questions auxquelles on a passé au travail il y a quelques minutes. Moi, ce que je veux faire, c'est que ici j'ai un diaporama avec différentes diapositives, bien évidemment. Et ce que je vais faire, c'est que, par exemple, pour ma question de démocratie, bien, je vais aller la glisser ici. Donc, c'est-à-dire que quand je vais présenter mon WooClap, je vais présenter mes questions, mais avant ma question, il y aura une ou deux euh, diapositives avant, euh, ben voilà, euh, euh, envoyer mes élèves en action, comme on dit. Alors, euh, par exemple, ici, euh, vous vous souvenez, par exemple, on avait parlé des nations autochtones euh, dans la vidéo, ben je vais glisser ici, par exemple, les nations autochtones, puis là, je me dis, ah non, tu sais, ça serait mieux au début, comme ça, avant, d'aborder la question avec cette diapo-là. Ici, la Révolution américaine, ben, on a parlé de, des conséquences des, euh, de l'indépendance des 13 colonies, etc., etc., l'industrialisation avec euh, les associations euh, légendées sur une carte. Oups, ici, voilà. Et vous vous souvenez, on avait caractérisé le référendum sur la souveraineté du Québec. Ben voilà, je pourrais euh, présenter cette diapo-là, euh, parler, euh, par exemple, euh, du référendum, son contexte historique, etc., et lancer les élèves sur une question par la suite. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Par la suite, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais sauver, et mon diaporama sera toujours ici, prêt, pour le groupe, quand je vais aborder cet événement-là. Ben, je vais pouvoir euh, lancer mon diaporama parallèlement à tout ça. Est-ce euh, que je peux faire aussi, on l'a vu. Oui, allez-y. Là, j'ai vu comment vous avez fait ça, mais est-ce qu'il faut bien recommencer comme la, la première étape? Sans problème, oui. Alors ici, j'ai ma section euh, de présentation. Donc, si je l'enlève, vous voyez, elle disparaît. Mais quand j'ajoute une présentation, c'est ici le petit plus. Ajouter une présentation. Là, j'ai une fenêtre qui apparaît. Donc, soit que je glisse l'adresse de mon Google Slide, le Google Slides, c'est un peu la, la présentation qu'on a mis euh, disponible. C'est notre support aujourd'hui euh, de présentation. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un PowerPoint. Voyez-vous, ça s'ouvre. Je pourrais naviguer dans mon ordinateur. Je pourrais aller un peu partout là, dans mes téléchargements. Euh, sur ça mon bureau, tout ça. Donc, euh, par exemple, je vais aller ici. Je vais aller chercher... Euh, Excusez-moi. Dans ici, par exemple, je vais chercher dans vos claps. Je vais chercher mon diaporama ici. Je vais le sélectionner. Je peux cliquer deux fois, je vais le sélectionner plutôt. Je vais faire ouvrir. Il va se télécharger ici et il va se déposer ici. Je disais qu'il faut être patient parce qu'il faut, faut qu'il fasse une petite opération de conversion. La présentation est déposée et dans quelques secondes, elle sera chargée. Okay. Donc, peux... merci beaucoup. <rire> ah, il n'y a pas de, pas de problème. Puis moi, que la seule chose que j'ai fait, c'est insérer des questions pour après ça, prendre les questions qui sont ici et les glisser entre les euh, diapositives euh, appropriées. Euh, voilà, et dans l'autre sens, ben, ce que je pourrais vous montrer très rapidement, euh, vraiment sans trop, euh, sans trop attarder. Vous voyez ici, vous avez la présentation sous forme de Google Slide, et euh, vous voyez ici, euh, vous allez avoir à la diapo 25, la possibilité de télécharger des... d'intégrer des extensions avec Chrome ou Firefox, des extensions Booklap. Ici, je vais vous laisser consulter les ressources à la diapo 25 ici. Mais sachez qu'à la fin, ça donne qu'on peut avoir ajouter des votes WCLAP à l'intérieur de ces diapos. Donc, en fait, c'est juste de faire le sens inverse. C'est plutôt que je prends un diapo, une, un diaporama et que je l'amène dans WCLAP. En fait, c'est que je prends des questions WCLAP et je les importe dans euh, mon diaporama Google Slides. J'espère que j'ai été clair. Euh, donc, par exemple, je vais prendre une question. Euh, tiens, ça sera... Euh, tiens, maintenant que tu as terminé ton activité. Et j'aurai ici euh, le diaporama qui va s'afficher. Et il faudrait tout simplement que les élèves, euh, voilà, que je projette. Et les élèves, s'ils ont le bon lien, le bon lien de l'événement, ben, ça, ça va pouvoir être projeté sur l'écran. Enfin, fait, ils vont pouvoir faire les mêmes opérations que ce que vous avez vu tout à l'heure, mais à partir de mon Google Slide et non pas de mon clap. Voilà. Merci Dani. Euh, donc ça c'est quand même, des, si j'avais des questions plus avancées là, sur ces intégrations-là ou des éléments du genre bon, Dani, on va être disponible à la fin de la présentation, c'est sûr que c'est un petit peu plus complexe là, avec slide, mais euh, au bout de la ligne, l'intégration est vraiment plaisante. Là. Ok, ben, deux choses en fait, là, premièrement, tantôt avec le partage, euh, je veux juste mentionner la chose suivante, c'est quand même important de le décocher une fois que le partage est fait, parce qu'en théorie, euh, c'est comme que vous partagez pour que Danny, par exemple avec le lien plus l'intégrer à son propre OOCLAP, ben, si ça reste activé activer n'importe qui, que le lien après pourrait en théorie faire ça avec un compte OOCLAP. Donc il y a ça à considérer, il de mentionner. Euh, donc sinon, en fait, là, pour euh, revenir, un, pour conclure un peu là, notre, notre présentation, ben, euh, comme vous avez peut-être pu le voir, le constater, ce qui est bien avec le questionnaire interactif, c'est sa polyvalence puis c'est aussi le fait qu'il est utilisable à tout moment d'une planification pédagogique en univers social. Donc, autant dans la phase de préparation où on peut s'en servir pour réactiver des connaissances antérieures pendant euh, la réalisation, que ce soit pour aider les élèves à organiser l'information ou que ce soit dans la phase d'intégration, euh, le questionnaire, surtout avec vous, Claire, lorsqu'il est varié, lorsqu'il permet de mobiliser des documents, ben en fait là, euh, il est franchement intéressant pour travailler la motivation des élèves. Finalement, ben on était euh, vraiment content de vous voir, puis euh, on espère vous voir à, revoir à nouveau, que ce soit Denis, ou moi ou d'autres de nos collègues. Euh, et en ce sens, ben, on donne des formations, d'autres webinaires dans les prochaines semaines. Donc, il y a Minecraft euh, qui arrive le euh, 21, euh, novembre prochain, c'est quand même dans bientôt. Euh, on a une série d'activités quand même intéressantes là-dessus. Euh, puis, il y a également euh, Agora Quiz que donner, et moi, on devrait donner au retour des fêtes le 22 février prochain, euh, qui est un peu un, un complément, en fait, quasiment au clap, de par à quel point il est différent, mais à la fois comme complémentaire. Donc, euh, vous êtes les bienvenus. Simplement s'inscrire. Puis sinon, on va vous remettre également là, un petit sondage dans le chat euh, pour un retour sur le webinaire. Comme ça, s'il y a des points faibles, s'il y a des points forts que vous vouliez souligner, n'hésitez ben, euh, pas à répondre. Nous, on en prend toujours connaissance parce qu'on essaie constamment de s'améliorer. Donc, voilà. Euh, on ne vous retiendra pas plus longtemps.